Bon, et bien alors, finalement, pour le cadeau de Noël de jean mi j'ai opté pour des charentaises, de bonnes charentaises moelleuses oui, parce que j'ai remarqué un truc avec Jean-Mi, c'est qu'il attrape toujours froid par les pieds. Et quand il a un froid aux pieds, eh ben il s'enrhume Et Jean-Mi, quand il est enrhumé, eh ben il fait plus le ménage, plus la cuisine et plus l'amour. Alors bon, pour le ménage, je veux bien m'y coller. Hein. Surtout que je suis quand même pour la répartition équitable des tâches ménagères. Alors ça, c'est acquis. Ok, je fais le ménage quand il est malade. Pour la cuisine, moi bon, je peux toujours passer chez le traiteur, le temps qu'il se refasse une santé. Et pour ce qui est de l'amour, eh ben, je me suis dit euh, que ça valait bien des charentaises. Bah ben oui, vous connaissez le dicton, non Quand à Noël, t'as des charentaises, l'année suivante, tu seras chaud comme la braise. Je vous ferai des comptes rendus réguliers.